Je dans la belle, dans la belle, dans la dans la belle, je dans la belle, je dans la belle, dans dans la belle, je dans la belle, dans la je la belle, dans la je on est et condamné Moi je le fais sans canner Alors dans la frappe, la codée qui frappe Et ça depuis tant d'années J'amènerai beaucoup de fumée pour la mienne Et du cyanure pour qu'on traque à la tienne Devant moi je me sens comme un alien J'amènerai beaucoup de Molly pour ta chienne Regarde quand ça paraît dans le ciel Regarde quand ça paraît dans le ciel Négo t'as vraiment tout fait pour qu'il parte Maintenant tu prie Jésus pour qu'il revienne J'aime dans la belle J'aime dans la belle T'as son ensuite dans la belle je pour du du fen. J'aime dans la belle je m'en appelle, je m'en appelle, je m'en appelle, je m'en je m'en je m'en appelle, je m'en je m'en appelle, je m'en la zone, aussi dans la belle, juste pour du Gucci du film viens dans ma house c'est juste à côté. Négro, c'est elle qui vient m'accoster. En secret j'ai fallu saboter. Tu vois pourquoi baby tu veux pas botter? Tes je me comme le chapeauté, car mes projets ne finiront saboter. Finirai sous Miami dans la rare, avec le toit décapoté. Vaisseau tout nord toujours piloté. Tout ce temps tu demandes est-ce qu'on a mijoté Compte d'équipage et trop culotté. Envoie des mandats si je suis menotté. T Remets du fanta dans la côté. Viens dans ma house, c'est juste à côté. Tes je me barre comme le chapeaué. Car mes projets finiront à.